Au commencement étaient le soleil et la lune. Le soleil illuminait d'or le ciel dur et la lune brillait sur la nuit d'un éclat d'argent. Le soleil s'ennuyait et créa des êtres à son image. La lune, jalouse, l'imita. Ainsi naquirent les fils du soleil et les sangs de lune. Les ténèbres incapables d'engendrer décidèrent de corrompre les enfants des. Elles allèrent trouver le soleil et lui proposèrent d'espionner les femmes en échange d'un tout petit peu de jour. Le soleil refusa. Alors les ténèbres allèrent trouver la lune. Celle-ci, curieuse par nature, accepta. Les ténèbres en profitèrent pour semer les graines de la discorde entre les deux astres. Céder un peu de sa puissance en échange d'une victoire. Ce fut le cas. Auparavant immortel, il connaissait désormais la maladie et la mort sous terre, afin de ne pas contaminer les autres. Oh